J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez aux USA Donc comme vous voyez derrière moi un bateau à vapeur, un pont en fer et des hauts tours On est bien devant Cincinnati On est actuellement, enfin je suis actuellement sur le Kentucky euh, Derrière moi c'est l'Ohio River et juste derrière Cincinnati Donc on est vraiment sur deux états avec un seul pont qui, qui crée la limite Derrière moi un très joli parc etc etc Et je suis ici en fait pour trouver une Earth Cache euh, qui, où, Pour laquelle il faut calculer simplement la distance euh, de déplacement des objets dans l'eau donc euh, à combien d'objets par seconde euh, combien d'objets ou quelle euh, distance par seconde l'objet parcourt voilà voilà donc je vais continuer à avancer un petit peu dans le Kentucky et je vous partage ça tout de suite <musique> maintenant dans le cœur de ville en fait où il y a cette cloche et cette cloche qu'est ce que c'est c'est une cache virtuelle euh, alors les caches virtuelles vous le savez c'est les caches où il n'y a pas de cache physique c'est juste une un chose à découvrir, souvent on demande à faire, de faire une photo, etc. Donc je vais faire ma petite photo euh, au pied de la, de la cloche. Et il y a juste à côté de moi, ici, dans le buisson, une petite cache traditionnelle que je vais laisser faire. Parce qu'il y a beaucoup de géocacheurs autour de moi, on est à peu près une cinquantaine dans le lieu. Donc le but est de laisser tous euh, bah, les géocacheurs trouver la cache sans les déranger. Voilà, allez on continue le trip. Mais comme vous voyez, il y a énormément de géocacheurs, on est plus de 5000 sur la zone. Donc euh, bah, je vais me chercher un petit café. Euh, donc là, je vous, vous avoue que c'est un peu une vidéo faite un peu euh, en speed. C'est cœur de ville. Il y a énormément de jeux cacheurs. Euh, J'essaie d'en faire un maximum, de découvrir un maximum de la ville avant de partir. Voilà, voilà. Donc on va aller chercher un petit café. Ça permet de faire de la monnaie pour payer le parking et pas se faire enlever la voiture. Voilà, voilà. Et je vous laisse avec, vous voyez, la petite cloche en fond. <rire> Là il y a plein de gens là vous voyez Et tout ça ce sont des géocacheurs Je suis allé faire une traditionnelle tout à l'heure je ne l'ai pas filmé euh, Mais voilà il y, a, il y a tous les gens qui sont derrière et qui sont en train de chercher la traditionnelle Il y a des géocacheurs absolument partout Vous l'avez vu sur la virtuelle On s'est retrouvé à un moment j'ai arrêté de filmer je suis chez mon café Et pendant le café <rire> Il y avait euh, Je sais pas 15-20 personnes avec des TB sur les sacs à dos etc. C'est un truc de dingue vraiment un truc de dingue. Donc voilà, donc euh, les bateaux à vapeur que vous voyez, etc. C'est plutôt joli. Euh, les heures Cache sont plutôt simples. Euh, Celle-ci il suffit d'observer un peu le. Il euh, y a toujours des objets qui flottent dans l'eau. Euh, j'ai mesuré quelques pas sur le parking en fait en comptant la largeur d'une place de parking. Et puis j'ai laissé dériver mon objet de là par exemple à là en 10 secondes. Et puis après j'ai fait mon petit calcul, je vous donne bien sûr pas la réponse. Et puis euh, bah, ce que vous entendez chanter, c'est tout simplement des... des oies ou des canards, je ne sais pas, un greux le dira un peu mieux que moi. Et puis voilà, les amis, je vais finir mon gros café noir. Euh, la dame, elle m'a dit un café strong and black. j'ai dit, ouais, ouais, au plus strong que tu veux, Et c'est de la pisse. <rire> Donc voilà, euh, on se retrouve euh, bah, très très vite. Euh, pourquoi pas de l'autre côté hmm Ce serait pas mal, ça, hein